Messieurs chers amis panatique tv la caille haiti.com yo encore une fois nous content, rejoignez-nous dans deuxième vidéo journée hein que nous portons pour et vidéo ça donc c'est en conférence de presse que PNH Labaye bas aujourd'hui là donc pour présenter les divers matériels que yo et ramassé yo mm -hmm. saisi dans main e, bandido donc on est dans opération déchouquer bandi dans opération boucanne bandi qui lancé là depuis avant hier. Eh? et eh bien abdou la police qui a même ramassé en pile, en pile, en pile gros anfan, fouam paquet, gros charge bagay. tête charge, mesdames et messieurs. Nous images, nos nous son, et nous allons inviter. Gardez les bagailles. Nous allons inviter. Ou, ouais. Et tant de tout gardé aussi, porte parole. PNH là, qui dit même pralban nous tout détail mesdames et messieurs tout temps et information concernant balayou ça lavage ça qui population ak la police a fait ben sou nèg ak zamio nèg illégal armé ou bandi ou gangio voleur assassin yo mesdames et messieurs en pile en pile en pile gros armes saisi on va demander mais qui côté nèg yo joine l'argent pour acheter qualité armes ça m'a gardé là même la police pas des armes ça yo mesdames et messieurs Quatre cartouche négriers, yo. Ce bagage très chargé, mesdames et messieurs. Ce bagage grave, ce bagage qui a bien étonné un petit monde pour façon un petit jeune négrier armé. Et c'est une raison qu'il faut laisser la police camper devant, yo. Ben faut que la police ait la un grand nombre d'ali pour camper en face un bandit, Parce que négrier armé, négrier qui a des armes, négrier qui a des munitions et leur pète des balles. Y'a pas même compter combien de balles il a misées dans les armes parce qu'il y a eu si vous avez des nègres politiques, des gros bras, des gens qui ont fournis des armes, des munitions, la police, la population, et le commencé dans le canapé vert pour passer dans Tijujo, pour arriver début si, mesdames et messieurs, pour river torsel, ces nègres qui ont tombé pour passer dans le fief en Timakak, quand ils ont ça, question base base de Timakak, par ça encore dans Thomasin, ils ont rêvé ils rache basi maka tout ça gagné. Eh la police a allez mesdames et messieurs, pour qu'elle inviter à quel Dans vidéo, ça tout, nous a tout, on a tout, on ben mesdames et messieurs eh euh, a pour ceux qui travaillent dans le pays. Alors, que y a beaucoup de monde, beaucoup de monde, beaucoup de monde, mesdames et messieurs, qui, même, il y a beaucoup de monde qui travaillent dans le pays. Mais, il y a tellement, ben pas de soucié de monde qui est dans le pays. C'est Blanc, la faiblezie. Vous connaissez Petirel, les citoyens Petirel, qui, donc, sont émission émissions tristes. Et, il tête cherche des têtes En tout cas, nous allons plutôt inviter à et donc, conférence de presse, la police, là avec nous, quand il matériel, gros avez un fois de qui a remassé en bas mes bandits, qui a boucané en bas de mes On va Alors ça fait numéro 2 ans, une conférence spéciale sous bilan et présentation partielle de l'ensemble de matériel, la police saisie, pendant journée, lundi à mardi 25 avril 2023. Gagner 4 fusils d'assaut. 3 pistolets de calibre 9 mm, 35 téléphones portables, plusieurs cartouches de différents calibres, dont 7, 56 762 et 12. Gagné plusieurs cartes mémoire, plusieurs chargeurs, radiocommunications, trousseaux de maison, plusieurs, et puis plusieurs taux clés véhicules. 3 policiers qui blessaient lors de dernière opération. Il y a 25 libérations qui faites, dont 10 à Paco, 9 débutsis, 6 villages d'Odaga, il y 3 véhicules qui saisissent. Au niveau quoi des bouquets, il y a qui relève Diol et la vie ainsi connue, qui malheureusement blessé mortellement, et Olot qui... Malheureusement, c'est mortellement au niveau bon repos. N'a dit à toute population, encore une fois, la police nationale mobilisée et opération YO pas campée, opération à continuer. Pour ce que l'objectif, c'est pour nous permettre, population capable d'aller en souffle, capable enfin de vaquer librement en activité. N encore une fois solliciter à la population pour nous continuer. Mariage, police, population sans violence. En nous été vigilant Et on nous nous sur l'autre, Dans le quartier, les nouvelles de visage que nous ne connaissons les nouvelles d'activité qui pas habituée à ça doit attirer l'attention, non et mettez la police au courant. Et si nous avons de mauvais éléments qui viennent empêcher nos vies tranquillement, population paisible, arrêtez-les, commissariat qui est plus proche. Et nous le dit à la population Pour porter tout, ça rejoindre comme matériel que les bandits ont abandonné sur la route pendant que nous avons couru. Toujours informer la police, quel que soit le mouvement, encore une fois, qu'a fait dans le quartier. Parce que nous, la population, il assez de bandits, de criminels, de monde qui violent petits tiot et en pile jeunes, universitaires, et l'autre jeune encore dans le quartier, victimes, en pile monde, professionnel victime de monde professionnels, victimes de bandits est important pour que nous continuions la ça avec PNH. Parce que nous avons toujours dit que y a un partenaire qui est plus important pour nous, bien que en matière de sécurité, il important pour gagner ensemble de matériel, ensemble de partenaires, mais la population sont pour nous. partenaire qui est sûr et nous encore une fois, comptons sur la collaboration. Comme c'est si un de presse spéciale à côté que journaliste, pral, ouais, ensemble de matériel qui est pendant deux jours que nous là. Voilà. Lundi, mardi, 25 avril. Nous avons demandé pour que vous filmiez. De, euh, Entre-temps, nous t'étais déjà, dans une conférence que nous t'étais fait nous te présenté, nouveau uniforme euh, BLVV. Je vous dis, hein, c'est nouveau uniforme soit qui le groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti. Et nous gagnons quatre mannequins, côté que, à travers la caméra, à travers et la presse, la population pour loin, nouveau, un uniforme, soifte. Et nous avons demandé deux soifs qui vont pour qu'ils descendent et pour qu'ils avancent, de manière pour que nous soyons capables d'expliquer de l'uniforme un fort. Merci. Uniforme et équipement soit Groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti. Et d'apprendre trois policiers soit de vous faire un petit bac. Et puis, nous présentez présenter nos échantillons. Et... Gilets tactiques. Ils armé fusil d'assaut. Et couleur uniforme, c'est vert olive qui, avec euh, vert ver olive noir, alors avec des... On dit qui est tacté noir, et oui. a demandé au policier à pour que les policiers soient là pour, pour le tirer, pour, pour être au lit. Soit. Il y a une unité la police nationale qui... Qui met en pile, au dernier moment, ça a, malgré situation difficile, malgré que nous connaissions au niveau logistique et limitation limitations au niveau matériel, mais c'est de policiers qui déterminent, déterminés, des policiers qui sont armés de courage pour que soient permettre que la population va librement en activité et surtout dans les zones que nous connaissons, à savoir toute zone zones la boule Thomasin et l'autre zone qui a des problème. Ils ont encore du courage, ils ont été C'est une unité qui est engagée avec l'autre unité dans le travail ça. Encore une fois, on pas demandé quatre pour que vous mettez au rang de manière pour que nous puissions faire un tel photo de... Merci. Avec... Euh la police a été dans ce sens. Nous nous un momentum et C'est que la population est déterminée pour finir avec la situation de la police. C'est ce qui explique que la police pas un momentum pour tout et adresser la situation. La situation est et direct dans la zone qui est bandicap ferraille. Et puis, il y a un détail sur l'opération de la police menée et dans la zone qui a en haut avec là. Merci. Et pour ce matin-là, j'ai été en contact avec les euh, responsable la police présente et dans la zone et à savoir la euh, situation de détention qui était gagnée au niveau du commissariat portail de Oganan, et J'ai été entré en contact avec le euh, commissariat au de Brest, Alors, les situations et, les, ça été passées. Mais pour le moment pour bah, on est, et, et, comment on ne va pas la forme honnête avant. Mais je dis que je suis toute disposition de manière pour que Blender a retourné, dans l'espace-là, moi, je crois qu'il y a deux véhicules qui étaient eh, endommagés, même, qui étaient maintenant du fer à Et c'est deux policiers qui, dans la zone Sahara, nous dans une zone qui est très difficile, et qui baillent vraiment avec eh, des zones qui ont des contentions et bandits là-dedans. Mais c'est deux policiers, encore une fois, qui ont de courage et avec la population hein, qui était encore campée et qui, justement, a toujours campé. Comment est et vous avez une question comment Ce qui explique que la police par saisie de momentum, une population qui est très déterminée pour finir avec la question de banditisme, pour adresser la situation maldisant, dire l'autre côté dans le port de presse qui a qui ont Nous encore une fois, remercier la population et pour toute détermination et tout signal que le voyez par la police nationale et par la société en général pour les décampés et pratiquement qu'ils ont fait dans le quartier où pour que les bandits ne viennent pas dans le nous croyons que c'est un comportement qui mérite pour nous applaudir et nous toujours disons que à chaque fois que Yota se un bandit, un monde qui empêche de vivre, va qu'il y a une bonne activité pour que nous prenions, nous la police et c'est ça fait que nous allons nous comprenons la situation, nous comprenons que ça a subi dans la chair, dans le nom de la famille, côté que nous kidnapper kidnappé la petite, nous avons kidnappé la madame. Yo, et qui ça, ça fait conséquence ça gagne sur le plan moral et nous comprenons ça nous comprenons tout énervement toute population hein, et ça fait que nous demandons pour que les potes coller avec PNH qui lui-même est déjà sur le terrain et qui lui-même tout a une détermination mais on peut décoller vraiment sans violence. merci Jean-Jules des pour Radio Métropole nous est un euh, fait actualité je à Paul Parole c'est euh, ça passé dans canapé vert nous avons fait des reportages sur place, côté que mon lieu partageait douleur. c'est pas de guetter de cœur que peut-être agi selon ça, partagé avec nous. Donc, qui rapporte que la police vient lui-même de manière spécifique sous et ça qui passe, qu'on vers côté que la population a environ 14 présumés bandits et que c'est devant un commissariat de police. Merci beaucoup. Nous avons parlé dans la conférence que nous avons hein, Nous avons que c'est suite à l'on à l'aide sur un véhicule qui était gagné de monde de couleur noire qui paraît bizarre et suite à la police pour intercepter véhicule véhicules dans, et puis après nous gagner et de mounes qui armé, nous avons ensemble de matériel et gagner le matériel que nous avons là c'est à savoir toi et et, et et puis avec chargeur, c'est des matériel qui est en possession. Et côté que tout de suite et dans la soirée, il y a une situation de tension dans toute zone des puissiers qui contiguent justement avec la zone canapé-verlant, viennent et crier justement, ils ont, ont, ont attention et, et, au public. Là, et puis, j'en ai dit, au niveau de la police, et policiers ont fait tout ça au capable pour qu'ils soient capables de permettre que, de préférence que nous et nous conduire dans la justice, mais vu à sa population subie, à la situation qu'elle vit déjà, et à sa qu'elle demandé dans la soirée, dans zone zone qui continue à aller, mieux, à savoir toujours et, et zone, euh, um, zone euh, je crois, début, et, et qui. C'est une réaction pareille, que nous comprenons que c'est un moment de colère. Et ça fait que nous demandons encore une fois, la population ronde, hein, pour que nos deux préférences était de la police non, pour -ba -non, mais pour éviter toute violence, bien que nous comprenons colère et la population hein, à ensemble des actes de subit devant vous. D'autres questions Ou bien la dernière question, s'il vous plaît Il doit vous côté la caille et comme nous étions des chauffeurs biza, qui est-ce que le chauffeur bizarre contrôle la police et quelles informations et puis les armes est-ce qu'on appartient avec la police, est-ce que est-ce a une identité d'armes à Pour tous les vous manquez si vous qui ça appartient? Est-ce qu'il y là-dedans qui appartient avec la police, est-ce que vraiment nous y une identité d'armes à feu? Justement, a un rapport balistique, justement que ça a gagné, on est exactement et type de armes bon, bien combien que vous avez mais au magin de de, de, de la ben, scientifique, justement, pour travailler sur eux, Mais, ZAM quatre fusils d'assaut, c'est ça que nous avons saisi hier, dans la zone de Bussy, qui, côté que Bandi, est en possession de eux, Et nous la police même très présente et disposée pour entamer la là, et avec, bien sûr, la population, et puis, avec l'ensemble de ça que nous avons que nous saisi, pendant deux jours, lundi, mardi, 25 avril 2023. Et il y encore au niveau commissariat, au niveau investigation, et n'a a quitté le temps pour que les techniciens, monsieur, pour qu'ils soient capables d'enquêter plus, puis on plus élément. Merci. Merci. Merci. Merci I'll be back with you.